Les fleurs, les plantes, le beau temps, oui, je vais vous parler de tout ça et surtout de l'importance. Personnellement, j'adore la beauté, c'est une de mes déclarations. Je déclare tout le temps d'être entourée de personnes généreuses et de beauté. Et le avec du temps et de la persévérance, ça se met en place. C'était le cas d'un roi aussi qui adorait la beauté. Alors, il a planté son jardin avec beaucoup d'amour et tous les matins, son grand kiff, alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, en parlant de kiff, il y a un livre qui est génial qui s'appelle « Les trois kiffs de la journée », je pense. C'est vraiment quelque chose de super à mettre en place. Quand vous avez des kiffs, c'est des boosters d'énergie, c'est des boosters de morale, c'est des boosters d'attitude de mentale. Et ce roi-là avait son kiff. Son kiff, c'était descendre tous les matins, se balader dans son jardin. Donc, il y avait les roses, il y avait des plantes vertes, il y avait des arbres, des pins, des pommiers... Et c'était son bonheur avant de quitter, vous savez, euh, travailler de temps en temps nécessite beaucoup d'énergie, ben ça lui donnait de l'énergie. Un jour, il a dû partir pendant une longue période et il s'empressait de revenir pour visiter son jardin. Et quelle ne fut sa surprise le matin de remarquer que oh, tout son jardin s'était pratiquement desséché. Et il était déçu, alors il est allé voir le pain, l'arbre. Il lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui fait que tu es en train de te dessécher Je lui dis, vous savez, je n'ai pas arrêté de regarder le pommier. Je me suis dit, oh là là, quelle chance, moi bon, je ne produis rien. Et lui, il produit plein de pommes, je ne pourrais jamais produire des pommes. Alors à quoi bon de vivre Et je me suis laissée mourir. Il dit, ah bon, d'accord. Ensuite, il est allé voir le pommier. Il dit, mais enfin pommier, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu t'es laissé mourir Je ben, je me suis vraiment... Euh, comparé au sol pleureur, et j'ai vu la beauté qu'il a, ses plantes arrivent au sol, à lui seul c'est un tableau, moi j'ai des petites feuilles, et elles sont éparses, c'est par endroits, j'ai rien, et je me suis trouvée tellement pas beau, que je me suis dit à quoi bon, je n'égalerai jamais sa beauté, et sa régularité, sa constance dans ses feuilles, allez à quoi bon de vivre. Et ensuite il est allé voir la rose, et il dit mais enfin la rose, mais toi avec ton parfum, pourquoi tu t'es laissé mourir et Elle dit parce que je me suis dit, moi une rose je vis pas longtemps, je vis une saison, deux saisons. Et quand j'ai vu que finalement, là-bas, il y avait un baobab qui lui vit centenaire. Eh bien, à quoi ça sert Il vaut mieux que je meure maintenant. Alors, il était tellement triste en se baladant. Et puis, il trouve une fleur vivante, belle, épanouie. Il s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fleur Pourquoi elle, elle ne s'est pas laissée mourir Il est allé la voir. Il est dit, mais alors, raconte-moi. Comment ça se fait que tu sois aussi belle aussi épanouie, tes feuilles sont tellement belles, j ben, au début j'ai remarqué qu'autour de moi tout le monde se laissait mourir et tout le monde espérait avoir une qualité qu'il n'avait pas en pensant à son voisin et j'ai commencé moi aussi à me dire oulala là là, je suis la moins bien logée, je n'ai pas l'odeur de la rose, je n'ai pas les fruits des pommiers, je n'ai pas le, la, la longévité du baobab, je n'ai pas la beauté artistique du sol pleureur, mais je suis censée mourir moi en premier. Mais après, je me suis rappelée que non, c'est votre jardin. Et si vous nous avez tous plantés, si vous avez eu envie de nous voir tous et de nous avoir tous. Alors, j'étais décidée à vivre et j'étais décidée à devenir la plus jolie fleur de mon espèce. Et c'est pour ça que vous m'avez trouvée dans cet état. Et c'est tellement vrai pour tout le reste. Combien de fois j'entends des femmes se comparer Et si seulement j'avais été blonde Si seulement j'avais 5 kilos en moins comme l'autre Oui, oui, oui, si seulement je pouvais parler aussi bien comme l'autre oui, oui, oui, oui, si seulement j'avais les cheveux bouclés comme l'autre Les yeux comme si... Les... Et en fait, on passe notre temps à se comparer aux autres et à se dessécher comme ces plantes, à mourir de l'intérieur comme ces plantes. Le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Au moins, cette fleur, moi, j'ai trouvé intelligente. Elle a des neurones qu'elle a fait marcher. Ou peut-être pas de neurones, mais en tout cas une matière grise qu'elle a dû faire marcher parce qu'elle a tout fait pour vivre. La pire des choses que vous pouvez faire, c'est de vous comparer. Stop Stop On arrête Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et même si vous n'êtes pas parfait, vous êtes un être en devenir, d'une perfection ultime à condition de le décider, de le vouloir. Chacun. Est-ce que vous imaginez que chaque personne a une empreinte unique Regardez comment le Créateur, subhanallah, nous a fait, nous a conçu. On est 7 milliards au self. Il y a 7 milliards d'empreintes génétiques uniques. Ça veut dire qu'en dedans de vous, vous avez aussi votre empreinte. Si, et j'ai une bonne nouvelle, tentez et soyez vous-même, parce que toutes les autres personnes sont prises. Ça ne sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre, tout le monde est pris. C'est comme les places de parking, tout le monde est pris. Il y a une version de Nahid, il y a une version de Nabil, il y a une version de Quito, mais il n'y en a pas 20. Alors soyez la meilleure version de Nahid, la meilleure version de Kulthoum, la meilleure version de vous-même. Et il n'y a que ça que les gens vont voir. Et il n'y a que ça que les gens vont respecter. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Aimez-vous tel que vous êtes. Brillez avec tout ce que vous avez. De choses positives, de choses négatives. Parce que les choses négatives, c'est aussi votre force et c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie. Et si vous n'êtes pas là pour vous-même, personne ne sera là pour vous. C'était Nahid de la chaîne avec une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie.